Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Technique. Nous sommes le 27 mars 2018. Euh, ce matin, je voudrais parler de guerre commerciale via guerre psychologique euh, sur les marchés, les marchés mondiaux, euh, ce qui se passe sur la planète en ce moment. Euh, comme vous le savez, depuis les dernières, euh, derniers jours, dernière dernières semaines, c'était annoncé aussi, euh, il y a une guerre commerciale qui a débuté euh, entre les États-Unis et les autres pays. Euh, par des mesures protectionnistes, euh, Trump a décidé d'imposer une taxe de 25 pour les importations d'acier et 10 pour les importations euh, d'aluminium. Si on pense que la guerre euh, commerciale euh, s'en tient euh, juste à ces éléments-là, c'est complètement faux. Euh, ce qui est en jeu aussi, c'est l'hégémonie du dollar. En ce moment, la guerre commerciale ne se joue pas simplement au niveau euh, de, de l'acier. Euh, de du de fer, des autres métaux, euh, c'est plus loin que ça, c'est au niveau de l'hégémonie du dollar américain. Et en ce moment, ce qui arrive au niveau mondial, c'est que les Chinois et les Russes ont, ont accumulé, et continuent d'accumuler des quantités phénoménales d'or depuis euh, quelques années. Et euh, maintenant, ce qu'ils sont en train de faire euh, avec le yuan adossé à l'or, c'est non seulement euh, accumuler des euh, devises euh, de l'or, euh, mais c'est adosser leur devise à ça pour faire des transactions entre eux sans passer par le pétrodollar. Pour revenir à ce que Trump euh, euh, fait au niveau de, du protectionniste américain, c'est un peu comprenable. C'est vraiment ce qu'il avait euh, euh, promis en élection. C'est ce que les... Euh, ceux qui ont voté pour lui s'attendaient euh, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision à long terme cependant je me dis que c'est euh, ben, chose promise chose due il a vraiment tenu sa promesse euh, au niveau de ce qu'il allait faire et c'est ce qu'il essaie de faire recréer des emplois au niveau de l'acier au niveau euh, il a parlé aussi au niveau du charbon euh, ça peut être un peu difficile au niveau de beaucoup de matières premières des matières premières euh, euh, L'Amérique devienne ce qu'elle était, l'Amérique euh, euh, dans sa gloire. Euh, euh, malheureusement, on est dans un contexte de mondialisation et avec les échanges mondiaux, on n'est plus, on est plus du tout dans le même euh, contexte. Donc, euh, la guerre commerciale est enclenchée entre, euh, entre les, les Américains, les Chinois entre les Russes aussi et beaucoup d'autres pays qui vont emboîter le pas, c'est certain. En ce moment, on veut conserver à tout prix la force de la devise, même si on voit que la devise américaine est, suit une tendance baissière. Je crois pas, on peut regarder un peu les graphiques tout à l'heure que la tendance va changer. Il un autre aspect de cette guerre-là que je voudrais vous parler, euh, c'est l'aspect psychologique euh, euh, qu'on peut vivre au travers euh, des marchés euh, boursiers, euh, du bitcoin, euh, des autres matières premières. Euh, on est en état de bulle. Euh, le Dow Jones depuis 2009 a... Oh. Du galon, comme c'est impossible. On, est, on a atteint un, un sommet de 26 600 points il y a quelques semaines. Euh, le Standard Poor's 2700-2800, mais ben là on est en correction. Là. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans le fond, dans un contexte de bulle, euh, comme ce qu'on a vécu en ce que j'ai vécu euh, euh, lorsque j'étais dans les marchés 2000, euh, 2007-2008, la, la grosse correction. j'ai pas vécu le crash de 1987, mais je l'ai étudié euh, à fond. Euh, et le crash de 1929 aussi que, que j'ai étudié, que j'ai beaucoup lu aussi sur euh, cette époque, euh, qui, qui malheureusement s'est soldé par euh, une grande dépression, et c'est ce qu'on veut à tout prix euh, éviter. Donc, euh, si on regarde tous ces principaux crashs-là, qui ont vraiment marqué, il y en a eu d'autres, il y a peut-être des plus petits crashs, mais les crashs, Mémorable, sont 1929, euh, euh, qui, qui a pris euh, beaucoup d'années. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a ramené un peu les choses au niveau boursier. Et comme on sait, les indices boursiers, euh, principaux surtout, là, euh, précèdent tout le temps 6 à 8 mois euh, l'économie réelle. Donc, si on a un crash, on n'a pas immédiatement les conséquences du crash. et Ça prend peut-être 6 à 8 mois avant de, de vivre ces conséquences-là. Comme en 2008, euh, je me souviens encore lorsqu'on a connu les premiers soubresauts du crash. En passant, j'étais sorti euh, du marché. Euh, ce qu'on a vu comme conséquence, on ne l'a pas vu immédiatement. Mais où, où, où est-ce que je travaille? Je travaille pour une, immense entreprise, euh, euh, on a vu dans les mois qui ont suivi les conséquences de ça et un ralentissement au niveau des commandes, au niveau, c'est une, une entreprise de métallurgie, euh, Rio Tinto. <rire> Donc, euh, on a vu euh, les conséquences euh, d'une manière tangible euh, parce qu'on avait subi le crash euh, boursier, et eh bien, tout tout le reste a suivi euh, et on était dans un état de grande panique. Euh, C'est un peu normal quand qu on vit euh, des événements comme ça. Donc, euh, rappelez le crash de 29 qui est un immense crash qui a eu des conséquences vraiment terribles pendant des années. C'est presque en 35, 36, 37, à la deuxième guerre mondiale que là on s'est reparti. On a eu dans les années 70, aussi un bon crash, crash pétrolier, tout ça. Euh, puis surtout, ça a changé beaucoup, beaucoup de, de, de, de, de manière, de paradigme euh, au niveau du pétrole. C'est là que le pétro-dollar a été imposé. Euh, on a eu le crash de 1987 qui, euh, j'ai discuté beaucoup avec des personnes qui avaient connu ce crash-là, 22 en une journée. Euh, il paraît ce qu'ils m'ont dit. Moi, je l'ai simplement vu euh, au niveau de l'histoire, au niveau des graphiques. C'était un crash vraiment euh, euh, terrible, 22 en une journée et on voit la, la, la, la, la descente qui est vraiment euh, terrible mais on a vu après ça un, des, des mouvements euh, au haut, bas haut, bas pendant euh, une coupe de mois et le marché a repris à la hausse euh, le crash de 2000 c'est surtout le crash des techno euh, crash de 2000 qui a été euh, assez euh, euh, Red, parce que c'est là que je suis embarqué dans le marché. Je ne connaissais absolument rien. Je m'étais fait dire beaucoup de choses. Donc, euh, le crash de 2000 a été très, très, très euh, euh, violent. Euh, mais ça a pris un peu de temps avant que le sommet euh, refasse des pointes et euh, on a eu le crash de 2007 là j'étais préparé et là en ce moment on est dans des bulles et il y a des, des nos nouveaux éléments au niveau mondial euh, c'est le les crypto devises qui n'existaient pas du tout euh, les crypto devises fait assez longtemps qu'elles existent et depuis faut euh, pas oublier que les crypto -de devises les principales Crypto-devises ont débuté en 2009-2010. Ensuite de ça, c'est devenu la folie. En ce moment, vous en avez 1500. Il n'y a rien qui tient la route. Mais on a connu la bulle euh, seulement depuis quelques mois, là, où on a connu l'apogée à 20 000 points euh, au mois de décembre. Donc, euh, c'est euh, une bulle récente et un crash qui n'est pas terminé, mais qui, a, qui est assez récent. Euh, euh, c'est ça, le, le de comprendre la psychologie des marchés, c'est que euh, la raison pour laquelle j'utilise des graphiques long terme, euh, c'est de comprendre les comportements humains. Au travers des graphiques, on peut comprendre euh, euh, ce qui se passe au niveau euh, des acheteurs, des vendeurs. Euh, à, euh, quotidien, c'est difficile parce que... Euh, Quotidiennement, on a des soubresauts, on peut avoir des, des grandes montées, des grandes descentes, puis on a de la difficulté même sur des graphiques quotidiens à percevoir euh, euh, la réalité, si le marché est en, en montée ou si le marché est en descente. Habituellement, euh, presque tout le monde utilise, les, pour comprendre le marché à long terme, les moyennes mobiles euh, 50-200, 50 jours, 200 jours, ça nous donne une bonne idée euh, de la situation au niveau long terme sur un graphique quotidien. Euh, mais en ce moment, euh, on vit euh, des soubresauts euh, parce qu'on est à la, au, au sommet. Est-ce que le Dow Jones, Standard Poor vont euh, reconnaître un sommet plus haut que celui qu'on a connu dernièrement, euh, fin décembre, début janvier? Euh, ça se pourrait très bien. Euh, dans un, à la fin d'un marché euh, euphorique, euh, on peut retrouver des pointes qui sont assez importantes et on a beaucoup de volatilité euh, sur euh, ces euh, sommets-là. Donc, on pourrait revivre ça. Ou il y a d'autres euh, situations. Euh, par exemple, j'ai vu qu'on euh, avait comparé le crash de 29, celui de 87 à la situation actuelle. On a eu une longue longue remontée, une descente abrupte. Ensuite, on a un retour vers la montée et là, on serait, selon ce que certains analystes disent, qu'on qu serait euh, au début de la baisse, qui pourrait euh, être assez raide, assez abrupte et c'est ce qu'on qu pourrait vivre. Une seule chose qu'il faut faire, euh, il faut être soit très, très prudent ou euh, soit sorti du marché. Quand je dis prudent, euh, pour ma part, je pense qu'on peut préconiser euh, d'une manière quand même prudente, mais l'or. L'or en ce moment qui est l'assurance un, dans des temps de crise où on peut être sorti du marché, euh, c'est peut-être plus prudent. Donc, euh, on va aller voir rapidement euh, on va aller voir rapidement euh, les graphiques. Euh, on va regarder premièrement le graphique à long terme sur de, du Standard Poor. Euh, ici, volontairement, j'ai pris les moyennes mobiles euh, 25 ans. Euh, et puis, euh, excusez, euh, je vais enlever ici euh, signaux euh, 20 20,50 sur une longue, longue période. On voit un peu comment, euh, comment que le marché réagit dans, dans les sommets. Euh, il faut suivre les, euh, les autres indicateurs. Moi, je suis le RSI et le MAC, je me contente simplement de ça. Mais ici, on voit très, très bien quand il y a un changement de tendance au niveau... Euh, au niveau euh, de la tendance qui était haussière ici, on avait eu un pic ici, et puis on a un changement de tendance ici au niveau du RSI. Ce que je veux vous dire, c'est que dans les sommets, on a toujours des sous euh, Peut-être que c'est moins évident lorsqu'on est... Euh, euh, je vais y aller comme ça. On peut avoir des sous assez importants avant la cassure. Mais lorsque la cassure est arrivée, Ici, comme on a, ça c'est le crash de 2008, on a eu le rebond ici et ensuite on est retombé et un petit rebond et la chute finale qui a amené le Standard Poor's à 700, 685 points le plus bas. Ensuite, on a eu un retour ici, une période de, de transition, de consolidation. On devait, oui, sortir du marché parce qu'on ne savait pas ce qui arriverait réellement. Euh, là, on est dans une longue, longue tendance à long terme de, de 2011 jusqu'à 2015. Ensuite, on a une période de consolidation encore des mouvements euh, euh, importants à la hausse à la baisse pendant une période assez importante. Et ici, c on avait déjà débuté avant le, le verdict final de, de l'élection, de la victoire de Trump euh, au mois de novembre, et on a eu un retournement de marché. Et depuis ce temps-là, on vit ça. Euh, et là, on est rendu ici. Dans cette période de consolidation, euh, si je regarde une tendance comme ça ici, euh, sur mon RSI, euh, je peux faire euh, deux, une tendance comme ça ici. Euh, je vois que c'est cassé vers la baisse, le RSI. Donc, euh, le RSI en étant cassé vers la baisse, je pourrais prendre une autre tendance euh, comme ça, où est-ce que je pourrais voir un retournement, mais euh, en ce moment, ce que le marché semble nous indiquer, même si on connaît, on a connu hier et aujourd'hui... Euh, euh, démonté, euh, est-ce qu'on a un revirement, ce que je pense qu'on pourrait revivre en ce moment, c'est des périodes euh, semblables à, de, avec beaucoup de volatilité de ce qu'on a connu de 2015 jusqu'à 2016. C'est pour ça que la guerre psychologique euh, en ce moment euh, euh, se tient au niveau euh, des acheteurs et des vendeurs. Euh, est-ce qu'on est dans un marché haussier? Non. On est, on est en tout cas plus dans le marché haussier euh, qui, qui a perduré depuis euh, euh, 2015. <coughs> depuis 9 ans, est-ce qu'on pourrait repartir à la hausse? Oui, ça serait possible. Moi, ce que je pense à cause de mes indicateurs, je regarde le MAC ici, je regarde le RSI, c'est qu'on est dans la, la guerre des traders justement où -ce que les acheteurs les vendeurs vont faire une guerre, mais pendant un, plusieurs temps. Euh, ce que ça pourrait se solder? Euh, c'est tout dépendant de euh, qui va rapporter cette guerre là et même ça serait sain pour le marché c'est que <coughs> ici euh, ce qu'on est en train de vivre en ce moment euh, au, au niveau de, de la petite hausse c'est dans une grande grande baisse qu'on pourrait euh, euh, souvent c'est ce qui arrive on a une montée comme ça et une descente euh, comme ça c'est ce qui est arrivé en 2008 euh, parce que ça on peut pas appeler ça un retour de de tendance de cassure importante. Donc euh, ce qu'on va vivre les tout ça pour résumer que ce qu'on vit en ce moment c'est une guerre euh, psychologique qui va être importante et vu que j'avais des tendances à long terme, c'est que la guerre psychologique peut être longue pendant plusieurs euh, mois ou ce qui pourrait arriver c'est un décrochage rapide. Euh, qui pourrait nous, nous, nous, nous amener le Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq, et les autres indices mondiaux vers euh, des creux vraiment, vraiment importants. Euh, ce qu'on est en train de vivre au niveau de la guerre commerciale, euh, comme je vous dis, des répercussions euh, directement sur euh, les marchés boursiers, sur l'économie mondiale, euh, la guerre commerciale qui se dit entre Trump, la Chine, la Russie... Et, et d'autres pays aussi. Donc, euh, on, on est vraiment dans une période d'incertitude et les prochaines semaines, prochains mois vont être vraiment, vraiment, vraiment importants euh, si on va tomber dans un marché, un, une période de consolidation, comme on a connu en 2015 jusqu'en 2016, ou si on va tomber vraiment dans une cassure euh, long terme, euh, de la tendance qui pourrait nous amener dans un bear market, puis un bear market, euh, on n'a pas connu depuis 2009. Depuis 2009, on est en tendance haussière. Ici, c'était simplement une période de consolidation. Euh, si on tombe dans un bear market, euh, ça pourrait faire mal. Ça pourrait décrocher assez raide et on pourrait euh, euh, avoir des soubresauts euh, euh, sur l'économie euh, quelques mois après. Et c'est un peu peut-être euh, ce qui peut se dessiner euh, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de bulles qui... Euh, ont, ont éclaté un peu partout, euh, je parle pas rien que des billes au, au niveau des indices boursiers, mais du bitcoin, au niveau des technologies aussi, euh, les euh, que ce soit euh, Apple, Netflix, euh, on a beaucoup, beaucoup de, de technologies qui ont explosé littéralement, donc euh, euh, qu'il y ait une correction, une très bonne correction, ou un, ou un crash serait peut-être sain à long terme euh, pour le marché, parce que depuis euh, l'élection de Trump, euh, on aurait dû connaître des corrections plus importantes dans cette euh, course, euh, mais ce n'est pas ce qu'on a connu. Puis euh, c'est vraiment, euh, euh, comme je vous avais parlé dans des vidéos euh, précédentes, euh, le RSI, euh, je disais qu'il était encore soufflé. Tranquillement, il commence à se dessouffler. Au niveau du max, c'est la même chose. Maintenant, rapidement, on va le voir. C'est le standard n, euh, n excusez. On va le voir mensuel. Euh, le RSI euh, comme ancien qui a d'essoufflé. Donc, euh, la tendance euh, <coughs> depuis 2015 est euh, cassée sur le, sur le RSI. Donc, euh, on voit très bien ici la tendance est cassée sur le RSI. Donc, euh, en ce moment, on va vivre une période soit de consolidation ou une période de chute, comme ici on voit en 2009 ou en 2000 période de chute qui nous amènerait euh, le, les, les principaux indices vers des nouveaux creux. Euh, les supports sont ici. Il n'y a pas de support avant ça. Donc, euh, ça va être à suivre. Euh, donc, on continue à suivre de très, très près la guerre euh, commerciale et la guerre psychologique qui se produit en ce moment au niveau mondial sur la bourse et sur l'économie. C'était Jean-Thau de La Rochelle pour boursetechnique.com. Merci.